Salut salut, ici c'est Rex Potam, et eh bien nous voici dans Compotam numéro 13, donc toujours sur mon concerto pour piano euh, numéro 1, euh, troisième mouvement. Euh, alors c'était quitté la dernière fois sur une vidéo qui, qui voulait débuter le, la composition du troisième mouvement, avec un gros gros échec. Euh, on a essayé de faire une mélodie qui était très moche, <rire> Ça c'est vraiment pas bien fini. Euh, ça peut permettre de rappeler que ces vidéos sont vraiment juste là pour euh, montrer un peu ce que moi je fais, mais je n'ai absolument aucune intention euh, d'en dire plus que ça. J'utilise la musique parce que c'est un langage que j'apprécie, ce n'est pas parce que j'ai une formation formelle dans, ce, dans cette chose-là. La preuve euh, mais bon euh, avec mes moyens j'essaye de construire des choses et de les proposer tu en fais ce que tu veux euh, voilà c'était un petit rappel amical euh, comme toujours tu peux t'abonner à la chaîne si malgré tout tu, continu tu veux continuer à me suivre euh, tu peux aussi activer la cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications et enfin si cet épisode te plaît j'espère plus que le précédent euh, j'en doute pas on va essayer, euh, bah, tu peux aussi laisser un, un pouce bleu, voilà, et partager, et commenter. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Euh, alors, aujourd'hui, on va donc reprendre, euh, d'une façon un peu plus posée, euh, le début du troisième mouvement. Alors, la dernière fois, on avait vu des thèmes, donc qui étaient quand même relativement intéressants. Euh, J'avais essayé d'en exploiter un en tant que refrain, et ça n'avait effectivement pas marché du tout, parce que je m'y suis pris n'importe comment. Euh, j'ai voulu modifier la mélodie euh, en essayant au pied de lui faire faire des, des choses euh, qu'elle n'était pas prévue pour euh, pour faire, et euh, j'ai essayé de claquer en dessous une harmonie qui existait déjà et qui avait des gros, gros, gros défauts. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc j'ai pris le, le, le thème tel qu'il était initialement et euh, ben je l'ai analysé. Hein. Tout simplement, euh, j'ai fait une petite analyse musicale dessus. Et je me suis rendu compte que globalement, euh, on avait un flou sur la tonalité. On navigue entre mi mineur et sol majeur. Donc c'est la même armure, hein, mais c'est voilà, euh, c'est les tons euh, relatifs l'un de l'autre. Voilà, je trouve mes mots. Euh, mais au final, on finit en sol majeur. Donc ce flou-là fait qu'on euh, bah ne peut, peut pas essayer d'avoir une harmonie qui va rester en mi mineur dessus, une mélodie, pardon, qui va rester en mi mineur dessus, ça ne peut pas fonctionner. Donc la première chose à faire, si on veut ça, et c'est vraiment ce que je veux, je veux que le refrain donc du, du, du rondo soit autant que possible en mi mineur. Il y aura peut-être des variations après coup, mais il faut au moins que euh, lui-même soit dans une tonalité qui se tient d'un bout à l'autre. Donc ça, ça peut pas fonctionner. Euh, notamment parce que j'utilise ben, le troisième degré qui n'est vraiment pas adapté en mineur, hein, le, le troisième degré du ton, du ton mineur, ben, c'est son, son majeur relatif. Et en plus, à la fin, avec des <rire> une septième de dominante de sol, hein, donc un ré, 7 qui termine sur un beau sol majeur. Ok, donc hors sujet. Très bien. Euh, ben, Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ben, On commence par réécrire la chose. Alors, j'étais intéressé pour garder euh, la structure euh, rythmique de la chose, à quelques variations près. Euh, donc, encore une fois, on ne va pas essayer de mettre les choses aux chausses -pieds, hein. Il y a des cellules rythmiques qui sont intéressantes. Euh, donc, je vais essayer de reconstruire un thème. J'ai essayé, parce qu'en fait, je l'ai fait hors, hors euh, Je l'ai fait en off. Euh, je l'ai fait avant de préparer cette... Euh... Enfin, en préparant ce, ce, cet épisode. Donc, ce que j'ai fait en off, j'ai euh, réécrit euh, toute une harmonie. Qui est, alors, pour le coup, purement en mi mineur. Hein. Euh, je me suis basé un peu sur des, des changements de... Enfin, des passages d'un accord à l'autre qui sont classique pour le coup et donc j'ai essayé de construire une phrase euh, en utilisant en plus bah, les cellules rythmiques qui m'intéressaient hein, cette cellule là, enfin euh, avec cette duplication là cette cellule là aussi est intéressante celle là je l'ai un peu revue et corrigée et du coup je vais pouvoir la réutiliser donc ce qui se passe c'est que j'ai une première phrase ici qui me mène du, du mi mineur, donc le premier degré à si majeur, donc qui est son cinquième degré donc là, on se retrouve avec une césure intéressante. Ensuite, j'ai une deuxième phrase qui est un tout petit peu plus longue, parce qu'elle va durer sur six mesures, avec des thèmes un petit peu semblables. On retrouve un petit peu le, le thème mélodique, le thème rythmique du début. On trouve ici une variation un petit peu plus longue de ce qu'on a ici. Une variation dans le sens où là, j'avais que des... Euh, que des syncopes, là je les résous hein, donc ça fait une art internaissance à la main droite bon ça fait faire des sauts mais je pense pour un pianiste à toi de me dire, si je me trompe hein, mais qui sont tout à fait jouables surtout dans, cette, euh, dans ce tempo là que j'amène jusqu'ici et on retrouve un peu euh, cette cellule là déformée avec une petite euh, une petite harmonie un peu sympa donc on fait un, un premier degré mais en deuxième renversement qui a une valeur de dominante encore plus dominante que dominante qu'on va résoudre par cran euh, euh, donc avec un donc une cinquième de demi, un, une septième de dominante mais que je ne résous pas tout de suite donc là encore je fais une cadence évité, hein, je vais sur le sixième degré en premier renversement et que je résous enfin ici en réutilisant encore un petit peu euh, voilà les thèmes rythmiques euh, que j'avais euh, voulu réutiliser depuis le début avec des sauts un peu plus grands sur la main droite. Alors là, euh, c'est peut-être grand. Hein. Peut-être que effectivement, il y aura des choses à revoir. Euh, ouais, je crois qu'effectivement, ça, c'est quand même beaucoup trop bas. Ça me paraît mieux comme ça. Euh, voilà, je vais te le faire écouter. Et l'idée, après, à partir de ça, eh ben, ça va être de reconstruire complètement une mélodie. Euh, qui va épouser cette harmonie là et c'est euh, donc euh, double césure c'est à dire on a la première césure on a une, ensuite une cadence évité et enfin la cadence finale euh, voilà donc déjà on écoute Euh, J'ai quand même une chose à dire avant qu'on passe à l'harmonie. Il y a quand même un truc qui me gêne un peu ici. Voilà, alors ici, on a un, un, quatrième degré. Non, pardon, un sixième degré en premier renversement. C'est un accord de Do. Euh, mais pour le coup, il est ressenti vraiment comme, une ton... enfin, ouais, comme un accord de tonique, ce qui est un peu bizarre. Parce qu'en haut, c'est très fermé. Ta -pam -pam. Donc ça fait comme si on avait un premier degré. Intéressant, n'est-ce pas Intéressant. Euh, alors qu'on a un do-mi-sol au lieu d'un mi-sol si, tu vois, il y a un do. Mais le dos, on l'entend quasiment pas. Il vient qu'en rebond sur la main sur le, le, la main droite. Peut-être que je peux faire ça. Euh, ouais. peut-être d'avoir un truc qui sautille. Tu vois, il euh, faudra peut-être que je la mette un peu plus en valeur. Et comme ça, à la main droite, ici, je vais laisser que mince, pardon, que ceci, hum, on se colle au niveau des, ouais, euh... voilà, parce que j'aimerais, euh... peut-être pas là, quoi que, j'ai un crescendo, il est il résolu, il se termine comment, il se termine ici, le faire aboutir un peu plus tôt mon crescendo à le prolonger un peu et du coup je vais le faire voilà je vais le faire prolonger qu'à partir d'ici c'est qu'à partir d'ici euh, l'idée étant de mettre en valeur ces deux notes là et pour ce faire il faut que je puisse contrôler complètement euh, ben les, la dynamique de la chose. Voilà. Euh, ok. Donc, on a ça. Euh, J'ai mis aucune pédale pour le moment parce que, parce que pour l'instant c'est hors sujet et ça brouille le discours un petit peu. Euh, je laisse le piano en clair comme ça. Euh, et donc bah on va le réécouter une fois. Donc on a la première cellule ici avec une demi-cadence. On reprend. Plus grave. Et on remonte. Voilà là, on conclut. Ok. Il euh, y a une erreur d'écriture ici. Les hampes ne sont pas dans le bon sens. Voilà. Euh, ok, donc ça, c'est bon. Donc, on va essayer, à partir de ça, de mettre une mélodie. Euh, je vais cacher des voix, histoire qu'on ne soit pas embêté pour... Euh, sauter d'une voix à l'autre, parce que ce que je vais faire là... C'est que je vais travailler avec un instrument chanteur, type le hautbois, c'est assez classique chez moi. Euh, les, les timbales aussi, j'en ai pas besoin pour le moment. Voilà. Donc, euh, ouais, je sais ce qui se passe. Je vais me mettre sur le hautbois 2 pour l'instant. Voilà. Euh, voilà, voilà. Donc, je limite ce qui est visible sur la partition histoire de pouvoir travailler. Euh, je me retrouve donc avec ceci. Qu'est-ce qu'on avait dans le thème initial Parce qu'on va pas complètement perdre l'esprit. Hein tu vois, il n'entrait pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe si je reprends juste ça Parce que je suis têtu, hein. <rire> J'essaye de reprendre les choses quand même. Euh, typiquement, je pense que ça, ça ne va pas marcher. Euh, tu entends un peu comme, comme il sort en dehors là, sur la fin. Il ne peut pas résoudre, on est sur une demi cadence euh, Donc soit je fais ce que j'ai fait au piano, c'est-à-dire que là j'ai une note en retard. Euh, tada Mais par contre, déjà, la mesure d'avant euh, ne fonctionne pas parce que c'est un, un degré 4,5, c'est-à-dire c'est un là. Euh, la La Ha. Et du coup, j'ai presque envie de faire ça. Forcer un peu le retard. C'est pas mal. Je refais depuis le début. <t'> <muches> Il est beau ce dos. Il est beau ce dos, mais après, on se retrouve vite, je sais pas où, pourquoi il est monté... Ouais. Pour le coup, il a un sens de remettre celui-là. C'est pas mal, ça Donc, euh, ouais, j'aime bien ça. Écoute à nouveau. Il y a un trou là, tu vois. Tout le monde reprend son souffle. Et du coup, c'est... Qu'est-ce qui se passe J'aime bien. Euh, Qu'est-ce que je peux faire ici Parce que ce dos, il arrive... Dommage qu'on ait la descente qui soit plus conjointe. J'essaye ça. Ah. Non, j'ai envie que la descente soit conjointe, mais ça, c'est pas la bonne solution. C'est peut-être ça, la bonne solution. Ça va frotter, mais... Ça me gêne pas tant que ça. Ouais, ça me va. Ça me va dans un premier temps. Euh... Ouais, il y a un frottement, mais il n'est pas gênant. Il est passager, hein, il est sur, une, sur le demi-temps faible du, du temps faible. Hein, C'est vraiment une note de passage. Pas gênant. Ah, moi, il m'a pas gêné, donc c'est euh, que c'est pas gênant. Après, on, on rationalise comme on veut. Alors, euh, deuxième partie de la phrase. Donc, il me faut quelque chose de similaire rythmiquement et sur la façon de passer d'une note à l'autre, histoire de ne pas être complètement perdu. Donc, quelque chose de similaire, mais pas d'identique. Déjà, parce que le piano, lui, il part beaucoup plus bas. Donc, dans l'idée, il faudrait que la mélodie le fasse aussi. Euh, bon, on va essayer des trucs, hein, de toute façon. Euh... Est-ce qui est intéressant Ah, ouais. Toujours, et un œil à gauche. Sur la première version de la phrase. Parce que tu vois, là, j'ai une deuxième version. Mais, euh, alors, rythmiquement, ça se ressemble. Par contre, euh, les intervalles sont différents. Et surtout, là, euh, dans la première version, c'était fa-fa. Là, c'est fa-sol. Donc, c'est pas la même note. C'est un gros changement, mine de rien. Et là, on avait une vague. Alors que là, on a une montée. Bon, bah... Ben, Euh... Ouais, bah tu vois, ça marche pas. Euh, faut qu'on garde quelque chose de similaire. Euh... Ah oui, j'ai gardé un cinquième degré, mais mineur. Donc ce qui fait que là, pour le coup, t'as pas de sensible. T'as pas la sensible, donc le ré dièse. Donc je peux pas monter sur un mi parce que, enfin, je veux dire, t'as pas de résolution, quoi. Un peu voulu de rester un petit peu dans ce flou là. Euh... Parce qu'après, tu auras des cinquièmes degrés majeurs et des septièmes qui feront que ce sera beaucoup plus fort. Tu vois, là, c'est pas la même note, mais c'est pas grave. Ça reste dans quelque chose qui n'a pas de grande tension. Hein, si on compare ça. Et ça. Je pourrais presque laisser ainsi ici, si, mais là, ce serait presque trop quand même. On va voilà. En fait, ce, ce serait ça la vraie, le, vrai, le vrai thème, ce serait ça. Mais du coup, je vais laisser le ré, comme ça, ça fait une toute petite variation, mais très légère. C'est vraiment juste un petit peu de poivre, mais tout petit peu, il hein, n'est pas question d'arracher la tête. <rire> je dis n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. L'idée, elle est là, c'est que euh, on fait différent tout en faisant pareil. Alors, on continue à faire différent tout en faisant tout pareil. Donc là, on est sur un premier renversement de mi. Donc on est en mi mineur, mais avec un sol à la base. Euh... Alors là, je continue à suivre ce qui a été fait dans la première version du motif, mais... Déjà, ça ne peut pas aller. Et d'une... Le Fa, il ne va, il va pas du tout. Et de deux, faut voir que le piano, lui, il s'émancipe. Il remonte. Donc si la mélodie ne suit pas, elle va se retrouver noyée, perdue là-dedans. Euh, J'écoute quand même juste pour voir que ça ne va pas. Tu vois, la pauvre se perd. Donc du coup, on va, on va commencer à partir d'ici à s'émanciper. Euh... Alors, là, on a un accord de sixième degré majeur en deuxième renversement. C'est-à-dire que c'est un accord de Do majeur sur Sol. D'accord. Donc, j'ai le choix. Soit je garde un Mi. Soit je fais ça. Ah, hein. oh, ouais, j'ai envie d'aller plus loin encore des notes étrangères. Hein. Euh... Et donc là, ce là qui est une note étrangère correspond à ce silence là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième montée qui va suivre un peu. Donc on est toujours en dos. Ouais, c'est intéressant parce que regarde, je peux utiliser les mêmes notes. Sauf celle-ci. Celle-ci risque de ne pas passer. Ah, presque envie de mettre une petite septième ici. Donc, du coup, c'est n'est plus un 6-4, ce serait un 6-5, hein, mais bon, pour l'instant on va voir ce que si on regarde pas. Et là ça va frotter avec l'eau du piano. soit égal euh, tout le temps. Là, ceci, du coup, il sort et PAM Et en plus, il n'est pas du tout dans l'harmonie ailleurs. Hein, forcément, hein, puisque c'est une septième. Et je la résous ici. Euh... Je vais la garder, ça. Et donc, après, euh, qu'est-ce qu'on fait de cette chose-là On arrive sur... Euh... Un deuxième degré diminué, donc fa dièse la do qui n'est pas dièse, c'est la diminution. Euh, est-ce que comme c'est la, la note un peu sensible dans, dans ce truc-là, est-ce que je repère pas dessus donc après, pourquoi pas, hein, on va voir. Après on a un 6-4, c'est-à-dire deuxième renversement de mi mineur. Donc on est mi sur si. Alors attention, parce que lui, il a un fa qui est en dehors de l'accord. Donc si là je mets un sol, là ça va vraiment couiner. Alors que ce que je vais faire, c'est que je vais rester à la tierce. Et là, on change, attention, deuxième changement d'harmonie dans la même mesure. Donc là, il y a aussi ça, c'est que ça, ça donne aussi un autre effet. Quand rythmiquement, tu as, as des changements d'harmonie de, dans une... Enfin, les changements d'harmonie sont rythmiquement différents qu'une fois par mesure. Ça donne aussi un peu de peps. Euh, ça accélère un peu les, les choses. Donc là, du coup, on a une petite descente. Et donc là, on arrive sur un 5-7, c'est-à-dire un accord de dominante de de miante euh... si ré dièse fa dièse la 4, donc là. Alors... Euh trop vite. Je suis à peine au début de mesure et je veux déjà mettre un rediase. En plus, je l'ai déjà au piano, donc. Eeeh... Hop là. <rire> Donc non, hein, on est bien d'accord que ça c'était un essai, ça n'a pas marché. J'aurais récupéré les bonnes choses et ce que j'ai envie de faire c'est... Piquer celle-là pour bien détacher, ouais, bon, c'est trop exagéré. Ok, d'accord, ouais, ça, ça fonctionne. On réécoute tout. Euh, alors, avant tout, réécouter, non, euh, je vais apporter les nuances que j'ai mises par ailleurs. Ah c'est intéressant ça euh... Tout le monde n'est pas d'accord sur la... Ce que j'aurais bien voulu c'est avoir un crescendo jusqu'au 120 euh... donc l'idée c'est que là il y avait donc cette note là qui était donc là voilà là il y a le crescendo Et ça, le reste, là, ici, donc ici il y a aussi le crescendo oui à force on voit plus rien hein. <rire> euh... donc 120, et la decrescendo, et on arrive où C'est original ça. Allez, on écoute. C'est un premier jet. Je ne suis pas content de tout. Il y a des choses qui, est... qui j'avais trouvé importantes au début et qui se sont perdues. Notamment. Ça. Ça, ça s'est perdu. Euh, ça a été remplacé par quoi Par ça. Ok. Bon, c'est autre chose, mais pourquoi pas et là, tu as vu, j'ai bien palié les deux croches et je pense que je vais faire pareil ici. Le but étant de vraiment différencier les deux phrases. Canoniquement, quand tu graves un truc, je pense qu'il faudrait les lier, mais euh, je sais pas. Là, ça me permet quand même de voir bien les choses. quoi. Qu'est-ce qui m'embête encore d'eau là il arrive quand même un petit peu comme un cheveu sur la soupe je sais pas pourquoi pardon petite erreur de Alors, du coup, euh, on va faire ça. Non. Donc du coup, euh, par contre, ça... Allez, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Euh... Non, parce que quand tu de la pique, ça fait un accent que je ne veux pas. Euh, je veux juste qu'elle soit courte. Je peux faire ça Ok, à juger pour ça. Bon, bah voilà, on a une petite mélodie. Euh, il m'a fallu une demi-heure. Euh, avec beaucoup moins de soucis que ce que j'ai fait la dernière fois, tu vois. Des fois, c'est pas la peine d'essayer de sauvegarder euh, des trucs. Euh. C'est peut-être une leçon, là. C'est euh, au lieu de euh, partir en essayant de forcer des choses, ben bah, laisse couler la musique, quoi. Tu prends un... Effectivement, là, j'ai repris. Tu vois, j'ai parti de la même base. Hein. Mais euh, j'ai exploité complètement différemment. Et là j'arrive à quelque chose de musical, peut-être pas le meilleur thème du monde, j'en sais rien, mais c'est musical. C'est musical. Euh... Je vais faire la même. Entoure loup ici. Ouais. Bon. C'est des détails, ça. On les réglera euh, dans la dans l'humanisation. Parce que du coup, comme c'est une double croche et que l'attaque du du hautbois relativement prononcée, bah, ça ça lui donne un accent qui est pas voulu. Bon. C'est pas grave. Euh, bah écoute, euh, je crois que pour cet épisode c'est bien, je vais pas faire plus long. Euh, on va voir comment on développe ce thème après. Euh, il faudra une introduction parce que là je peux pas partir de but en blanc, quoique. Presque je pourrais. Mais quand même, c'est le troisième mouvement, j'ai peut-être envie d'autre chose, je sais pas. Ne serait-ce qu'une intro au piano seul peut-être la, la, la rythmique bon ben je reste là dessus euh, si tu as des commentaires n'hésite pas. Euh, si pas si tu aimes n'hésite pas si tu n'aimes pas n'hésite euh, <rire> pas je suis joignable de toute façon ici toujours et puis euh, si tu veux aussi sur facebook euh, tu chercheras expotam compositeur euh, auteur compositeur et tu me trouveras je finirai par mettre le lien en description un jour, hein Si, si. <rire> euh, en tout cas, voilà, euh, nous, on se retrouve la prochaine fois pour développer ça et puis commencer à rajouter bah, des couplets hein, à ce, ce refrain-là. Et d'ici là, euh, bonne fin de journée, bonne soirée, bon matin, euh, bon travail, bon repos et toutes cette sorte de choses. Ciao, ciao